Sur une Coupe du Monde individuelle comme on a là, euh, il faut qu'on prépare un circuit en fonction des recommandations de l'ISMF, euh, donc au niveau des, des règlements, de dénivelé pour les différentes catégories. Et puis c'est aussi euh, euh, faire en sorte que le, le parcours soit le plus technique et le plus sympa possible pour les athlètes. Par rapport aux données de sécurité, on a un PIDA qui est en cours là, donc il y a ça qui est hyper important. Donc c'est la coordination avec le, le service des pistes, avec la station, qui eux sécurisent euh, au niveau avalanche et puis après nous euh, au niveau du traçage on va faire en sorte de tracer dans des endroits où les coureurs ne vont pas se mettre en danger donc c'est à dire s'il y, y a des obstacles, des trous, on va les signaliser euh, de manière bien évidente avec, euh, avec des, des panneaux de danger et puis d'une manière générale on va essayer de fagnonner euh, que ce soit en montée ou en descente dans des endroits où euh, il n'y a pas de risque de chute de, de percuter un arbre ou, ou d'autres problèmes qui peuvent, voilà, qui peuvent mettre en jeu la, la sécurité des coureurs. Là la course est vendredi, on a commencé à bosser sur le traçage depuis lundi euh, donc on répartit les équipes euh, sur les différents secteurs. Euh, un premier traçage en trace simple, euh, vraiment pour, euh, voilà, pour valider un peu les passages. Après on va doubler la trace, préparer les plateformes et puis euh, fagnonner pour les reconnaissances des athlètes. Donc sur une Coupe du Monde, on a trois, euh, trois dénivelés euh, pour les différentes catégories. On a un, un dénivelé pour les euh, U20 euh, femmes qui est entre 900 et 1200 mètres de dénivelé. Donc là, sur cette course, on va être aux environs de 1100-1150. Euh, on a un parcours pour les seniors femmes et euh, les euh, U20 euh, hommes qui, eux, ça va être entre 1300 et 1600 mètres de dénivelé. Là, on va être à 1540 et puis euh, au final, le plus long des parcours pour les seniors hommes où là on va être euh, entre 1006 et 1009, et dans l'autre cas, on va être à 1.850. Le, le site de Flaine, c'est un, un site qui se prête vraiment bien à la fois pour un parcours en conditions euh, optimale et à la fois pour un, euh, pour un parcours de repli. On a une zone de forêt sur la partie basse entre 1006 et 2.000 qui est, euh, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment super pour les parcours de repli. Donc euh, là, on a, on a quand même cinq montées euh, que les coureurs ne vont, vont parcourir qu'une seule fois donc on ne tourne pas en rond sur, sur une boucle. Euh, on a des portages techniques, on a des, des belles traces en conversion, en poudreuse, on est en hors-piste tout le long, que ce soit en montée en descente. Euh, donc ça va être un très très beau parcours de repli, très nerveux, avec euh, une belle bataille je pense et des descentes euh, très techniques.